s'intéresser maintenant, toujours sur la même branche à l'utilisation de ce qui s'appelle une mascotte alors c'est quoi une mascotte c'est une petite image qui peut évoluer en fait c'est l'affichage de plusieurs images en fonction d'un élément numérique par exemple et donc qui permet d'ajouter un élément disons, de progression, d'accompagnement à l'apprenant donc on va créer, vous allez créer un item mascotte, c'est un item qui existe, hein, et euh, ajouter des échelles de valeur, donc trois échelles de valeur à euh, chacune des petites images. Donc les images sont fournies, hein, il suffit de faire un, un clic droit ici et, et les enregistrer euh, sur, sur le disque. Euh, donc chacune des trois images, ensuite les glisser-déposer évidemment dans, dans Topaz. Et ensuite, dans la mascotte, vous allez créer trois échelles de valeurs qui sont indiquées, 0, 1, 1, 2 et 2, 3, et associer à chaque fois l'image correspondante. Alors vous avez encore une fois le résultat que vous devez obtenir. Et ensuite, on va autoriser l'affichage de la mascotte dans chaque, chaque étape traversée. Donc là où on veut afficher la mascotte, il faut l'indiquer. On n'est pas obligé d'afficher partout, évidemment. Et donc, euh, vous avez dans chaque étape une rubrique euh, mascotte et vous allez euh, donc euh, glisser-déposer l'item mascotte sur euh, cette étape et ensuite, bien sûr, tester. Donc là, on est toujours sur la branche euh, du bas, la branche révision. Hein, donc, on peut utiliser euh, euh, l'item de test qu'on avait créé tout à l'heure, hein, accueil test, pour ne tester uniquement que cette branche-là et vérifier que euh, la mascotte s'affiche correctement. Alors, j'ai déjà mis mes, mes images hein, sur... Euh, sur Topaz et donc je vais créer un item mascotte. Voilà, c'est ici. On peut bien sûr en créer plusieurs, hein, évidemment, hein, comme tous les items. Et on va créer des échelles de valeur, donc trois échelles de valeur associées chacune à une image. Donc, la première échelle va de 0 à 1. L'image associée, c'est l'image neutre. C'est celle-là. Voilà. Ensuite, de 1 à 2. Et de 2 à 3. Voilà. Donc, on va lui ajouter l'indicateur de score, puisque c'est cet indicateur euh, qu'on va consulter pour choisir quel sera le, le, le smiley que l'on va afficher. Hein, puisque, souvenez-vous, on avait fait l'expérience tout à l'heure. On a passé les, les trois quiz et le score maximum obtenu, ben, c'était trois, justement. Donc, ça va nous permettre d'afficher euh, le, le smiley. Et maintenant, on va retourner dans les, les étapes euh, concernées, donc les trois étapes de quiz donc c'était euh, bah, la, la 2C hein. il faut, faut simplement consulter le schéma pour le savoir donc il y avait la, la 2C, la 3C et la 4C pour autoriser l'affichage et on peut aussi d'ailleurs mettre la 5C pourquoi pas. donc pour autoriser l'affichage de, de la mascotte donc ça c'est ce qui est indiqué ici hein. donc chaque item traversé donc allons-y donc, on ouvre l'item et ici on va ajouter la mascotte, donc par un glisser-déposer par exemple. Je vais pas la sauvegarder. Voilà. Donc, il suffit de faire un glisser-déposer dans l'étape. Donc là, j'étais dans l'étape 2C. Et j'ai glissé déposé ma mascotte. Et je vais faire la même chose avec les autres étapes. Voilà, partout où on veut en fait, qu'elle soit affichée. Encore une fois, hein, on peut bien sûr, si on a plusieurs branches, utiliser des mascottes différentes. On n'est pas obligé d'utiliser toujours la même. C'est une image euh, évolutive, hein, c'est-à-dire que là, ici, le smiley devient de plus en plus souriant, mais ça peut être tout à fait autre chose. Hein. On peut imaginer plein d'applications pour ça. Euh, par exemple... Quelque chose qui va indiquer une progression. Si la progression est assez longue, ça peut être quelque chose qui est, je sais pas, une horloge qui tourne, un sablier qui se remplit, ce genre de choses. Bon, ça permet de, disons, d'avoir un élément un peu d'illustration, d'encouragement, selon les cas. Et puis, donc, dernière étape, l'étape d'affichage du score. Je peux aussi, bien sûr, afficher la mascotte. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui va. Afficher la mascotte, on va essayer maintenant le test. J Enregistre mes étapes. Et je reviens donc sur le test. Donc la mascotte s'affiche ici en bas à droite. Alors je vais essayer de répondre correctement aux questions pour l'avoir évolué, sinon elle ne va pas évoluer puisque c'est dépendant du score. Donc les types matriciels ici, ce sont les types centraux. Alors, il y a toujours, par contre, un petit décalage. Je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est volontaire, mais euh, non, c'est logique, puisque quand je suis arrivé là, je suis sur le deuxième quiz. Donc, je n'ai pas encore répondu. Donc, j'ai encore le résultat du premier quiz. Donc, non, c'est normal. Euh, il n'est pas souriant. Alors, ensuite, euh, petites icônes pour le site web du GIF. Donc, là, je vais valider. Normalement, à l'étape suivante, voilà, il commence à sourire. Donc, c'est normal et Paris photo, image JPEG je valide et à l'étape suivante là il devrait éclater derrière et voilà